Attention à droite Contact à droite Attention ça? Ok, ok! Alors, tu veux, genre de... oui, bien, bien. Tu en plus de. Non, pas à ton spawn. Oui, C'est trop longtemps. Allez, laissez-le sortir! Allez, là, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, Je allez, Non non non headshot headshot headshot. Tu t'es pas eu la tête Ah j'ai vérifié la tête hein. Bien. Un sadique. Bien. Out. Out. Ça passe au fond à gauche, ça passe au fond à gauche. Au fond à gauche. Il est haute Oh, je suis poigné médic t'as quelque chose Non, je suis. J'attends vous J'attends un médic! Attention! attention. Cool! Ouais, ah, c'est bien là! Ouh, c'est fait de serrer! La diagonale gauche! La diagonale ah, gauche? T'as vu? Très bien! Oh shit! Suis... Ok, il va falloir bouger! Je vais reculer au camion de police, là! Ok? Opa, pas, Oupa, Ouais, c'est pas trop... J'ai de, la... de la smoke s'il faut, mais... Attention! J'y vais! Go! Ça pousse à gauche, Barbara. Il est out il, il est out, il est out Il y en a un en face qui est out Le reste je sais pas Il y en a un autre, il y en a un autre ok attention sous la voiture de police à droite j'ai vu quelque chose bouger Ils sont il y en a deux qui sont partis d'en face okay. faut que je vais aller respawner les autres ah il est là. Il y en a un autre. Ok, recharge. Attention, il y en a un juste devant. Peggy. Cette shot. bon shot. Il y en a deux, deux en moins. Deux en moins devant. Où ça Deux en moins devant. Ok. Ça au moins On ferme. Oh, eh, eh, eh. Das ist ja ah, der Badklau, Ça ah bah qu'est-ce que tu fais là ah, Je sais pas moi. Oh t'es retour, tu respawn. Tiens. J'allais pas ni voir. Fuck Fuck Fuck fuck Fuck, fuck! fuck! fuck! Attention, fuck, c'est sans couleur Sans couleur, sans couleur, sans couleur Sans couleur Il nous faut le, le flag. Ça va on prend le bunker, tu okay. prends la porte ici, je prends la porte derrière c'est ça, explique moi hein explique moi on prend chacun une porte ok, je prends sa nœuds, je prends sa nœuds ok vas-y, ah. c'est ton Il est caché derrière un truc. Hop. C'est moi, c'est moi les boys, c'est moi. Toqué, toqué. Je vais du premier, mes... découvrir les arrières.